Ça tourne, ça tourne. Il a dit ça tourne. Ça tourne. Je fais, hop, je regarde dans le lointain. Spéciale dédicace à ceux qui regardent encore ce genre de vidéo. <rire> je vous félicite pas, bande de voyards. <rire> Leur tourne, on fait la gueule assis sur le quai, à constater clair et lourd qu'on n'est pas seul à suffoquer, c'est fou que rien ne bouge, les bourges se font boucher, mais bon tu sais les feux sont rouges et toutes les routes sont bouchées, on est touché Mais le tu même plus, non reste couché, quitte à se faire marcher dessus, t'en as pas marre de cette vue Ce n'est que quand on reste posé sur son cul qu'ils ont l'air d'être grand leur place on en veut pas, mais je ne peux y croire parce que je vois que c'est pas le cas. Et parfois, se lève un de ces sireurs de punk qui signe, mais s'ils se pas c'est parce qu'il veut qu'on tire les siennes. Ici, on est seul, là aussi, il va. Tu sais, ici, on fait la gueule, mais c'est la gueule qu'on a. Là-haut, on s'y ici aussi, je crois. Mais tu sais, je suis pas sûr qu'il veuille faire qu'un seul convoi. Non, le problème, c'est pas qui sont les pauvres ou les riches, c'est qu'ils poussaient ce sème dans le système capitaliste. fait tes valises, puisqu'on est fait dans le train y'a pas de risque puisqu'on l'a fait nous-mêmes Le problème c'est pas qui sont les pauvres ou les riches C'est qui pousser ce sème dans le système Capitaliste fait tes valises Puisqu'on est fait de la même merde bon, Dans le train y'a pas de risque tu voulais de l'espoir, t'as dû te tromper de porte Mais y y'a un mec dans le square, qui peut t'estomper le tort Il a du Cyril Hanouna, c'est peut-être fort Ça te sauvera pas, mais réveille-toi Y'a longtemps que t'es mort, content que t'émerges Il était déjà trop tard hier, on sent que t'es mêl, Je mets il manque pas de balle dans le barillet Donc parier sur une défaite serait à Les jeux sont faits, je s'enferme Qu'on n'a plus rien à miser, mon ami t'sais on peut faire des doigts à la cime, des arbres plantés dans la terre. De ce qui est plus qu'une tâche, mon ami, tu qu'on a fait ça. Et moi aussi, j'ai laissé foisonner la merde parce que je suis qu'un putain de lâche. Leur tourne, et qu'est-ce qui motive Tous attendent leur tour de mener la locomotive. Mais des rails, on ne sort bien qu'ils ne mènent à rien. Et tous ces wagons ne forment qu'un seul et même train dans le problème. C'est pas qui sont les pauvres ou les riches, c'est qui poussait ce sème dans le système capital. Capitaliste fait tes valises, puisqu'on est fait de la même merde. Monde dans le train, y'a pas de puisqu'on l'a fait nous-mêmes. Le problème, c'est pas qui sont les pauvres ou les riches, c'est qui poussait ce sème dans le système. Capitaliste fait tes valises. La hiérarchie dedans Et tous ces tarés dessus Tu trouves ça juste qu'ils se butent Pour des enfoirés de fils de chute Elles sont propres tes mains Elles récoltent ce qu'elles s'aiment T'es comme ces keufs qui croient faire le bien Tu fais partie du problème T'es qu'une partie du projet Et voilà le prix du prochain Si t'as rien appris du premier C'est que t'apprendras jamais rien Voilà ce qu'on te promet Si tu te projets en prochain C'est que t'as rien appris du premier Et que t'en apprendras jamais rien Non le problème C'est pas qui sont les pauvres dans le système, capitaliste, faites tes valises Puisqu'on est fait de la même merde Monte dans le train, y'a pas de risque Puisqu'on l'a fait nous-mêmes dans le problème C'est pas qui sont les pauvres ou les riches C'est qui poussait ce sem sème Dans le système, capitaliste, faites tes valises Puisqu'on est fait de la même merde Monte dans le train, y'a pas de risque